Salut, je suis de retour après quasiment deux mois sans vidéo, j'ai mes yeux qui vont un petit peu mieux au niveau de l'eczéma, après ça va, ça vient, donc je garantis pas que tout ira bien euh, d'ici la semaine prochaine, mais j'espère. Et donc, en ce mois de janvier 2023, j'ai envie de commencer, comme je vous avais annoncé dans une de mes dernières vidéos, ma série sur les palettes Star Wars qui ont été sorties par la marque Colourpop. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec ces deux palettes euh, qui sont sorties ensemble. Donc deux palettes sur le thème de la série euh, The Mandalorian, une palette avec euh, The Child, qui s'appelle The Child avec euh, Baby Yoda, comme vous pouvez voir, et une palette euh, The Mandalorian. Et donc ces deux palettes ressemblent à ceci. Voilà, donc elles sont trop mignonnes avec... Des petits des petites comme ça figurines machin hop et la palette mandalorian avec aussi son petit ici motif Mandalorian plus Baby Yoda et celle-ci elle ressemble à ça je vais vous faire des swatches évidemment donc là je vais vous proposer un maquillage avec chacune de ces palettes et puis je continuerai la série, il y a encore deux euh, petites palettes de 9 euh, phares euh, comme ceci et une plus grande palette de je ne sais plus si c'est 15 ou 18 phares. Donc euh, je ferai ça au fur et à mesure, euh, je ne vous promets pas que les vidéos vont s'enchaîner, il y en aura peut-être d'autres entre temps. On verra comment, euh, comment je m'organise et en fonction aussi de, de comment vont mes yeux, comment ça va évoluer au niveau de l'eczéma. Euh, donc aujourd'hui j'ai pas fait le teint, euh, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne, de correcteur de couleur et d'anti-cerne en dessous en utilisant donc mes deux sticks de chez Physician Formula, celui avec le correcteur vert et celui avec le correcteur orange. Et après les deux autres bouts c'est de lanti c'est les deux mêmes couleurs. Et j'ai aussi mis du gloss je sais pas si on verra bien, mais c'est un gloss pailleté de chez glissen Cosmetics. Donc c'est celui-ci, le Gliss Gloss dans la teinte Jules. Et on va commencer tout de suite avec le maquillage. Je vais mettre un primer sur mes paupières. Donc là en ce moment c'est le Tone Activator euh, de chez Kaleidos. Donc bon j'aime pas trop l'embout parce que c'est un embout où on presse sur le tube et ça sort directement. Donc en fait si je le mets dans l'autre sens, ça sort euh, tout de suite. Et il y en a trop qui sort. Enfin c'est pas. Très facile à, à doser. Mais c'est un très bon primer. Euh, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas grave. On va faire avec. Voilà donc je l'applique avec mon doigt. Avec mes doigts sur mes paupières. Et on va commencer tout de suite avec la palette The Child. Et je vais utiliser je pense à peu près tous les verts qu'il y a dans la palette. Donc la colonne du milieu et hop ces deux couleurs là. Donc je vais quand même vous montrer les swatchs que j'ai fait, ce sera mieux. Donc là on a deux irisés euh, assez clairs, un qui est plutôt neutre, un qui est un peu dans les tons verts. On a un marron chaud qui tend un peu sur de l'orangé. On a un vert euh, irisé métallisé, même plutôt un peu plus foncé. Ici on a un vert mat. Ici on a du doré pailleté, ici on a un kaki teinte moyenne à peu près, un kaki plus foncé et un marron foncé. Alors je vais commencer avec le kaki le plus foncé qui s'appelle Float Your Crib. Je vais venir le placer dans mon coin externe. Voilà, en oblique. Et je vais le remonter un petit peu dans le creux paupière. Jusqu'à à peu près le milieu de la paupière, comme ça. Je veux pas qu'il descende trop sur ma paupière mobile. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau pas trop trop gros. Je fais un petit peu arrondi. Puis voilà, je veux que quand je regarde droit devant moi, ça dépasse quand même un petit peu. Donc là, sans rajouter de matière, j'étire un petit peu plus que le milieu pour estomper et que ensuite ce soit plus simple quand je viendrai mettre une autre couleur à côté. J'ai fait le deuxième œil. Et maintenant, je vais venir prendre un pinceau estompeur, donc assez euh, fluffy avec des poils très souples. Je vais venir commencer sans mettre de matière dessus à estomper un petit peu les bords ici avant de venir mettre une couleur plus claire au-dessus. Je vais venir prendre le kaki un petit peu plus clair, donc celui-ci dans la palette qui s'appelle Little Frog, petite grenouille, donc c'est un mat avec quelques paillettes à l'intérieur, c'est une des nouvelles formules, enfin une des plus récentes formules de Colourpop il me semble, et donc là je vais venir tapoter sur la jonction entre là où j'ai mis du phare avant et là où il n'y a rien, pour dégrader. Et comme moi j'ai pas un très grand espace ici entre ma paupière et mon sourcil, ça vient directement dans mon sourcil. C'est pour ça que j'ai pas poudré avant avec un fard beige comme je peux faire de temps en temps. Et celui-là je vais le ramener un peu plus dans le coin interne. Et voilà Ensuite, je viens prendre un pinceau plat et je vais venir mettre sur l'ensemble de la paupière mobile la couleur du milieu, ce vert-là qui est très très clair et qui va me servir de base pour aller mettre des papiers, des papiers, des fards irisés ensuite. Et donc, cette teinte s'appelle Baby Face. Je vais venir la déposer. Je fais juste... Là, j'appuie, je frotte pas. C'est vraiment juste pour déposer la teinte partout sur ma paupière mobile. Alors depuis le début les phares sont assez poudreux, donc j'ai eu quelques chutes sur les, sur les joues, pour le vert le plus foncé et là le vert que je viens de mettre sur ma paupière mobile, le vert euh, clair. Mais bon pas tant que ça non plus. Pour des fards aussi poudreux, mais ils se posent très bien. Ils se dégradent très bien les uns avec les autres. Les couleurs, je trouve qu'elles sont... Elles sont pas mal. C'est assez pigmenté. C'est plutôt de la bonne qualité. C'est les fards de bonne qualité de chez Colourpop. En même temps, pour une collaboration avec la marque Star Wars, ils n'allaient pas faire n'importe quoi non plus. Pour l'instant, je suis très contente. Et donc maintenant, je vais venir mettre des paillettes. Et alors pour ça, je vais mettre d'abord ces paillettes-là, donc le vert le plus foncé que je vais mettre sur le milieu de la paupière. Et ensuite, je viendrai mettre donc ce vert qui, enfin, ces paillettes qui sont vert hein, beaucoup plus clair sur la partie interne. Et je pense que juste dans le coin interne, je viendrai mettre celui qui est le plus clair et qui n'est pas, pas vert. Enfin, qui n'est pas vraiment euh, vert, donc qui est plus euh, doré, en fait. Si je regarde sur mon, sur mes swatches, Voilà, donc vous voyez que celui-ci, enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien. Il a quand même quelques reflets verts, alors que celui-là, il est beaucoup plus doré et il n'est pas du tout vert. Alors, pour mettre euh, la première teinte qui s'appelle Sipping Soup, euh, je vais prendre le même pinceau plat que je viens d'utiliser, je prends euh, l'autre côté. Et je vais venir mettre donc cette première teinte sur le milieu de ma paupière. Ça ne se voit pas énormément. Je vais essayer avec le doigt. Ah, on voit un petit peu mieux déjà. Voilà, donc je viendrai, bon là je fais une petite transition, mais je viendrai travailler un peu plus la transition entre le vert très foncé et les paillettes euh, tout à l'heure. Ce bon, c'est pas les phares les plus pigmentés euh, du monde, ces irisés, de toute façon on le voyait déjà sur les swatchs, ils sont pas euh, extrêmement, pi... euh, extrêmement pigmentés ces irisés, je vais réussir à parler. Et donc ensuite je vais venir mettre la teinte qui s'appelle Right Hand Mando. Donc le irisé encore plus clair. Euh, mais qui reste un petit peu vert. Donc celui-là. Ah, il est beaucoup plus lumineux. Je sais pas, moi je le vois. Je ne sais pas si vous, vous le voyez. On voit bien la différence de luminosité avec le premier que j'ai mis. Voilà. Donc que je mets juste, hop, dans l'intérieur de mon œil. Ah, celui-là, je l'aime bien. L'autre, je suis un peu déçue. Là, le premier irisé qu'on a mis. Mais celui-ci... Celui-ci je le trouve très joli et très lumineux. L'autre.. Euh... Bof. bof bof bof. Alors ensuite au niveau du euh, red seal inférieur, je sais pas trop ce que je vais faire. Si bon, je vais reporter les couleurs euh, du... du dessus. Hein. Donc je vais mettre le vert le plus foncé vraiment juste à l'extérieur là. Avec un pinceau, un pinceau un peu biseauté comme ça. La jonction avec ce que j'ai fait en haut. Et je fais à peu près un tiers. Non, allez, la moitié. Sans rajouter de matière, là, je vais venir euh, dégrader juste l'intensité de ce phare, Comme ça. Et je pense que je vais venir dégrader ça, pas avec le kaki plus clair que j'ai mis au-dessus, mais avec la teinte, le, ce vert-là là, que j'avais mis au début sur ma paupière mobile. Donc je prends un pinceau estompeur, moi j'ai essuyé celui de, du début. Et je vais venir juste balayer un petit peu en dessous pour estomper le fard le plus foncé. Et je le ramène aussi dans le coin interne là où j'avais rien mis. Voilà, c'est un peu moins dur que là, vous voyez, j'ai pas encore estompé. Et là, j'ai estompé. C'est un petit peu mieux. Et voilà, j'ai fait les deux yeux. J'en ai profité aussi tant que j'avais mon pinceau estompeur pour travailler un petit peu là la, la transition entre l'irisé et le vert foncé du tout début. Et puis voilà. Donc là, il me reste juste à prendre un petit pinceau comme ça pour venir mettre le phare le plus clair, celui-ci qui s'appelle Precious Cargo et que je vais venir mettre dans mon coin interne. Et voilà, qui est aussi très lumineux. Donc voilà, pour ce premier look, je vais aller mettre euh, du crayon en muqueuse et du mascara, et je reviens. Et voilà, alors j'ai mis du crayon en muqueuse, j'ai mis du euh, vert foncé en haut, du beige en bas, donc c'est des crayons de chez Colourpop, et toujours de chez Colourpop, j'ai mis le Level Up Mascara en marron. Voilà, donc le premier look avec la palette The Child, et on va passer ensuite... Euh, euh, un look avec la palette The Mandalorian. Je suis de retour, je me suis démaquillée, j'ai remis un petit peu euh, d'anticerne et on est parti pour faire un look avec la palette The Mandalorian, donc qui ressemble à euh, ceci et avec des swatches qui ressemblent à ça. Donc là, euh, si je fais dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, ici, bon, on le voit pas trop, trop, mais il y a le plus clair de la palette, c'est un irisé très clair. Donc comme dans l'autre palette tout à l'heure, mais je vous avais dit qu'il était un peu doré. Celui-ci, il est clairement euh, argenté. Ensuite, on a deux mattes, un ocre et un marron beige. Ensuite, on a ce très beau euh, argenté. Ensuite, on a ce fard-là qui est un peu duochrome, euh, bleu-marron. Là, sur mon bras, on le voit un peu plus marron, mais dans la palette... On le voit un peu plus bleu. Bah Là, j'ai l'impression que vous le voyez même carrément vert. Mais il n'est pas vert en vrai. Ça fait plus bleu-gris. Ouais, voilà. Moi, c'est ça que je vois à peu près. Ce bleu-gris-là. Euh, quand je regarde en vrai. Et là, ici, sur le swatch, on le voit un peu plus marron. Mais on voit qu'il y a des reflets quand même quand je tourne mon bras à la lumière. Ensuite, celui-ci. Donc, c'est marron cuivré. Ensuite, on a deux mats, Un marron assez froid qui tire sur le gris un peu et ce gris euh, un peu foncé mat et là ici on a un marron euh, encore plus foncé qui est mat avec quelques paillettes euh, dorées donc c'est toujours la formule de Pop dont je vous parlais tout à l'heure de mat avec quelques paillettes et donc comme look aujourd'hui avec cette palette je sais pas trop ce que j'ai envie de faire je sais pas si je pars plus sur euh, les marrons, si je pars sur un truc euh, full euh, métallique euh, argenté. J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de partir un peu sur euh, l'armure du Mandalorian. Et donc du coup, je vais commencer dans euh, le coin externe et le pli-paupière. Donc là, j'essuie mes pinceaux tout à l'heure parce que j'ai la flemme d'en laver euh, plein plein plein. J'en ai déjà plein à laver de mes vacances euh, à Londres. Je suis allée à la Dracon UK pour ceux à qui ça parle. Si vous voulez voir des photos, plus d'infos, etc., vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Koalen, c'est le même pseudo que sur YouTube. Dans les stories à la une, vous avez une story Dracon UK. Donc, bref, je prends cette teinte-là qui s'appelle This is the Way, de et je vais venir le mettre en coin externe. Donc je fais une forme d'espèce de gros liner, pour l'instant. On verra après. Euh, je fais au pif, hein, j'ai pas de plan établi de ce que je vais faire. C'est euh, pas très symétrique euh, ce que j'ai fait des deux côtés, mais bon. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va expérimenter. Je vais prendre un pinceau biseauté, comme ça, un petit pinceau. Et je vais venir prendre le argenté, qui est ici, qui s'appelle Imperial Credit. Donc je vais venir le prendre avec mon pinceau biseauté. Et je vais faire un espèce de liner Hop. qui remonte comme ça. Et qui va venir rejoindre la fin de ce que j'ai fait avant là je suis en freestyle complet je sais pas si on voit très très bien s'il est assez clair je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique de l'autre côté c'est pas si pire au niveau de la symétrie je pense que j'ai envie de continuer donc avec cette même couleur toujours avec le pinceau liner et en fait je veux faire Hop, la ligne juste en dessous de ce que j'ai fait avant, donc ça va rejoindre hop, ce qu'on vient de faire, mais du coup, je suis un peu déçu, il se voit pas si bien, bon, la caméra il ressort un peu plus j'ai l'impression, mais le gris, il ressort pas des masses, euh, le gris foncé là, la première couleur que j'ai mise, Ensuite, j'ai envie de mettre le duochrome, donc la teinte centrale, celle-ci, qui s'appelle Clan of Two. Euh, je vais la prendre avec le doigt et je vais la mettre sur la paupière mobile. Ça ressort pas des masses, je trouve. Bon, moi, je vois un petit peu le duochrome en vrai. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ah mais en même temps, je sais ce que j'ai oublié de faire. Je me suis démaquillée, j'ai remis de lanti mais j'ai pas remis ma base à paupières. C'est peut-être pour ça aussi que les fards ne ressortent pas euh, autant. La base à paupières, euh, en particulier euh, celle-ci de Kaleidos, elle aide vraiment euh, d'une part à unifier la paupière et surtout à agripper les fards. Et les fards ressortent beaucoup, beaucoup mieux euh, les couleurs ressortent beaucoup beaucoup mieux. Donc c'est peut-être pour ça que là, ça me paraît un peu moins pigmenté et un peu moins lumineux, etc. Et ensuite, alors je regarde mes swatchs, pour l'instant on a utilisé ce gris, ces deux-là, euh, et qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser d'autre alors, je vais mettre la couleur la plus claire en coin interne, ça c'est sûr, mais là, je voudrais mettre une couleur, en fait, dans le creux, en dessous du petit liner argenté que j'ai fait. Je pense que je vais faire ça avec cette couleur-là, parce que j'ai peur que celle-ci soit trop proche du, du gris et trop proche aussi de ma peau, qu'on voit pas trop trop la différence. Donc, je vais prendre cette couleur, euh, donc du marron un peu nude, qui s'appelle Banta Tracks. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, plus petit que celui que j'avais utilisé tout à l'heure et je vais poser ça Voilà, c'est juste un peu plus rosé que le ton de ma peau donc ça va faire une bonne transition avec le duochrome que j'ai mis sur la paupière et ça permet de quand même bien voir le liner argenté sans laisser non plus la peau nue complètement et je vais reprendre un pinceau estompeur avec bah, cette dernière teinte que je viens de mettre, mais je prends vraiment pas beaucoup de matière, je vais juste venir faire la jonction entre le duo chrome et cette teinte-là. Je prends un tout petit peu. Ces deux-là, ils se fondent assez bien l'un avec l'autre. Et puis, je vais venir faire un peu ici aussi la transition avec le gris du début. Et puis, je vais reprendre mon pinceau euh, biseauté avec lequel j'ai fait le liner et je vais venir en déposer juste dessous, là, en continuité de ce que j'ai posé ici tout à l'heure. J'espère que ça se voit suffisamment bien. Voilà. Bon, c'est un peu plus original que les formes que je fais euh, d'habitude. Je vais aller mettre du crayon en muqueuse et du mascara et je reviens alors j'ai mis du crayon en muqueuse, noir en haut, argenté en bas, toujours des crayons de chez Colourpop. Mais avant de mettre le mascara, je vais faire un petit trait de liner juste euh, sur le ras des cils. Je ne vais pas le prolonger puisque j'ai déjà le... le liner gris. Et donc je vais utiliser le petit liner de la collection euh, Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. C'est un liner noir pailleté Hop, que je secoue bien. Donc C'est un petit embout euh, mousse qui vient déposer le liner, alors. Voilà, je le mets vraiment juste au ras des cils. Voilà, une petite couche de liner pailleté, juste comme ça. Et je vais mettre mon mascara, ça va être le The Real Magnet de chez Benefit. A tout de suite Et voilà, avec le mascara, le look terminé. J'espère que ça vous plaît, ça change un petit peu, comme je disais. Donc ça, c'était le premier épisode de la série Star Wars, avec les deux premières petites palettes de 9 parts. Donc il y a encore euh, deux palettes de 9 phares, et une un peu plus grande palette dans cette série-là. Donc euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite des vidéos, si vous voulez regarder euh, mes anciennes vidéos ou les nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Euh, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt